Alors, en attendant que les votes se finissent sur euh, TikTok, j'ai décidé de jouer à Sort Maze. hop oh, oh, fucking door. Ah. Bonjour Y a-t-il un PD pour ouvrir, me... ouvrir en... Pour venir me ouvrir en.. Bon le but du jeu déjà, il faut prendre la hache et le torche ici. Euh, trouver les plantes conseil de commencer par la plus proche. La plus... Non. Mmh. Ah, Celle-là, c'est la plus proche. J'hésite entre la plus proche et la plus loin. Non, la le, meilleure technique, c'est la plus loin, mais j'ai commencé par la plus proche, ce sera Plus facile pour revenir, en fait. C'est juste ça. C'est juste pour ça que je commence par elle. Et comme ça, pas crever des début et pas rester dans la l'almirat tout le temps. C'est en attendant, pour savoir si c'est Gaze animatronique, ou... Slendytobies 3 Eh, Et... cul-de-sac Il a eu le passer. Il a eu le passer. Grève Très... <coughs> Allez pour le mot. Pumpkin Jack. Bon bah ça m'a. C'est pas du tout Un jour je vais y aller en modulot parce que j'en aurais marre mais bon c'est qu'un détail. J'ai pas aucune musique pour cette vidéo. Je voulais bien. Musique. Bon non je. Je laisse l'ambiance du jeu. Ok, là-bas. Bien oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, sûr, a être peu... qu'une jack est séparé. Je suis sorti T'as plus le droit de me suivre C'est la règle <rire> J'aime cette règle Elle me sauve la vie cette règle On va remonter ça... Au mat, bien suivant Envoie une là-bas, tout au bout. D'ici je peux voir, à peu près. Je crois que j'envoie une juste ici, pile sur mon point. On va commencer par celle-là. Je pense que c'est peut-être une bonne idée. Je sais pas pourquoi je fais ça ici, ça sert à rien. Faut savoir que j'ai déjà joué hors caméra quand j'avais pas encore ma chaîne, du coup... Yeah. Du coup, ça fait déjà un an. Du coup, je connais un peu les... les bases. Merde, je peux regarder si elle était proche ou pas. Ça va, il est un peu plus proche. Non Ok. Oh merde, hi, hi. putain. Oh, attends. Ai oh non, pas lui. Oh, un peu de King Jack. en son main! Euh... Ah, ça, moi j'ai le tour! Je vais trop dans le buisson! Top, buisson Mais qu'est-ce qu'on. dans le blé, dans. Pourquoi tu allumes le. Pour allumer la lumière de base Non celui-là on va le garder pour après. On va faire un. Vas-y, ouais, je vous ai dit que j'allais en mode low, je vais en modium. Un... <rire> j'ai suis ressorti! Bon bah on est à là! Bon bah c'est avec une sac! Hein. Même si on peut y aller à travers, mais bon j'ai pas envie de faire du tir par euh, les ardis Je sais même plus si c'est les ardis qui contrôlent le champ! Hein. Je sais qu'on peut tomber sur les ardis bah, voilà, en parlant de lui, disparais, tu es malotrus. Et j'ai l'idée à chaque fois que je vais voir chacun des ennemis. Ah bah, bon, encore Salut, moi! quoi je vais aller sur le jeu là J'ai move c'est sérieux Je eu Ouais, je Oh non, pas lui Putain, je de plus quand même Mais encore jardin Yo Oh non Allez yolo, on oh, va faire round shot. No, not that man, bruh. C'était The Joy of Creation, moi ça va être ça. Bon, on va faire ma technique. Il hein. faut vraiment que j'arrête de faire ça ici. <rire> non, vraiment. On voit bien la fleur ici. Salut La fleur Bleue des Deschtronf Géant De plus de 100 mètres De haut C'est... Oui je me parle à moi-même. Il faut vraiment que j'arrête d'appuyer pour allumer la lampe torche. C'est Minecraft, beaucoup couper de bois. Alors celui-là Ouais c'est celui-là. Pumpkin Jack tu me fait chier, mec. Non, c'est ça que chaque fois c'est lui qui me fait chier le plus. Ouais. Alors, on est reparti. C'est parti mon segui Mon segui En fait j'ai un... à 3 weed <rire> C'est pas qui weed Mais weed oui. Mais c'est plante Pourquoi je rigole que c'est plante Non, plante c'est plante Weed Attendez Non, ça c'est TikTok. non, non, la gueule, la gueule, la gueule, pas copyright, hop. Mais oui, de... c'est, ça veut dire plante aussi, on hein? est d'accord. Ok. Ah, J'avais raison, ça veut bien dire R, mais en mode mauvaise herbe. Faut s'occuper des mauvaises herbes, les gars. On est payé par Zardy. C'est pour ça, ça, ça qu'il veut nous buter, on a une dette. Squid Game. Squid Game avec Zardy. C'est Zardy qui nous bute cette fois. Et ses amis. Ses petits amis. J'ai vu un mode YOLO, mec. Très bien avoir ça... Un... mec. Oh non Non, non, non, pas toi Non, cours, Taras, cours, Taras, cours, Taras, cours, Taras. Mais te retourne pas. Surtout pas. pas la planche, hein. Droite et c'est... La sortie Je explique, Alors, cette. J'allais dire ce tentacul, mais c'est haricot euh, magique. <rire> On va dire haricots Magique. Si ça si atteint une certaine hauteur, ça fait un champ de force autour du labyrinthe, et je suis passé de temps pour toujours. laisse seulement de sortir, c'est de casser toutes les weeds, les mauvaises herbes en gros. Et aller au milieu pour euh, du labyrinthe, pour aller sauter dans le trou les schtroumpfs, parce qu'il est tout bleu et fait de la lumière bleue. C'est peau des. je trouve quoi. épisode d'un quoi. Je l'ai vu au dernier moment, putain de taras. Désolé pour les. Oh, mais j'ai l'habitude de. d'insulter. De... Une hirondelle. Non Non J'ai entendu j'ai entendu Sardi. J'ai entendu Sardi. Non, c'était pas Sardi, c'était Pumpkin Head. Si vous voulez me demandez ce que pourquoi je fais ça, je sauvegarde pour euh, économiser la batterie. Je suis sûr c'est pas moi qui l'aide. toi, putain. Mais... C'est le bleu, bleu, Ah putain, c'est tardi. Eh, hey, je te, je clair, tardi. Eh, hey, oh. Avec tes beaux yeux lumineux là. J'ai des tardis, tu vois. Oui, on va faire Allez Quoi On peut pas passer quand il est là Ah Ça je savais pas par contre. Un câble quoi Coca-Cola est stackée. Mauvaise. Bon ça me détruisez les trois mauvaises herbes. Détruisez les trois mauvaises herbes. Une belle nuit étoilée à côté. De... Champ de maïs... Euh... Voilà quoi, pas très euh... sécurisé quoi. Ok. Ta ta ta. Euh, j'ai une droite ou... <rire> zardie, grouille zardie, Il Faut que je me grouille, mais là, c'est. S'il y a Pumpkin, aide par contre. Je crois que je vais se trouver de côté. Non, je vais pas le faire, je vais pas le faire, je vais pas le réussir. Merci. Non, je vais pas se fumer, non Le souvenir c'est aussi plus dur que ça. Parteux, parteux. Parteux vite! Attends, d'arriver, je crois. Allez, éclaire-toi, éclaire-toi ta race! Allumer la lampe Elle s'est pas allumée mmh. Vous voyez comment c'est dur euh, quand... <rire> Les trucs sont en rouge... En fait, t'as... Chérie, j'ai vraiment pas envie de faire ça euh, Ça fait 353 fois que je meurs C'est très précis d'ailleurs... Non, C'est quoi de merde Bois de merde, mmh. Bois de merde. Oui, tu veux dépendre, oui je sais. Oui, la mauvaise herbe. Mon frère est sourd, putain. Vous l'entendrez pas, mais moi je l'entends bien. Qui est sous un télé à fond. Okay. Et ça commence bien. Ah non, c'est mon père. Eh, hey, c'est le prêt. Je fais un. Ah, oh, je vais se tromper, c'est ça. Oh. Je suis dans la merde si je me suis trompé. Non. Putain lampe torche au maths. Il à gauche. j'ai décidé de faire un au revoir du coup je fais cette vidéo oh. <rire> pour demain que ça veut dire dimanche si j'ai pas monté la vidéo par contre ça sera plus tard Ah c'est okay. eux, ok. Je me fais pas attaquer. Attends gros Tourne, c'est bon. Oh non, pas le mec sur mon chemin. Fucking Jack, t'es casse-couille gros T'as là, mec. Allez. T'as <'en> un tardier, t'as fait ma part. Je vais -je réussir Vais-je réussir elle, rentré, elle est rentrée, elle est de l'autre côté en fait. Merci d'aller, allez, allez. Elle euh, est derrière, oui. Plutôt. Oui, la mauvaise herbe géante, la grosse fleur de merde qui contrôle Zardi et tout. Moi je fais un canard, Zardi, il a l'air sympa. Ah, pour qu'il va te ciger la gueule, un coup de. Ça fait pas faux, vu que je raconte ça, ça me meule, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pour tourner la terre là. Ça bêche. Oh, ok j'ai compris. Je me demandais qu'est-ce que c'était mais ça c'est la part de là parce que je suis ouvert de l'autre côté. Ta <mprétape au documentalementé> <més> <t 'es dansé sama> Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Je veux... Oh Je peux cliquer Attends. Ah oh, non, je peux pas. Je veux vraiment pas... Dis-moi pas que c'est ça. Non, ça, c'est doit être ça. Et je veux vraiment pas caler. On peut mieux y à la porte. Bon, bah... J'espère pas, pas remourir, quoi. Un peut Jack. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Cours Taras, cours Je veux pas tomber quand plus. Surtout de ma gueule. Courtasse, courtasse, courtasse. Pumpkin Jack is my worst enemy. Bon bah j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo d'horreur. C'est ça, Sur Zardy Maze. Si vous voulez plus de vidéos dessus, laissez-moi un commentaire. Et sur ce, ciao ciao. ciao.